Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, la bonne année, bah, c'est pas encore pour cette année, nous on est content de retrouver l'ami GLG <rire> <'est> trop tôt. <rire> je en le Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek du 7 janvier 2022. Je suis GLG, votre leader on se donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardi et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé. By GLG, l'ami du petit déjeuner ouais, et toute la journée en replay. En fait deux fois c'est un peu plus, c'est quatre fois, des fois voire cinq fois par semaine, je vous rappelle, deux fois, on, en fait ces émissions sont enregistrées en live sur Twitch, si vous avez l'occasion de passer sur Twitch, et eh bien on est actuellement en live. C'est plutôt une bonne nouvelle et tout. Voilà. Donc le mardi et le vendredi, enregistrement live et je fais un local, j'envoie sur YouTube. Pas mal. Tous les mercredis à 16h, on fait un GLG par en live, bien évidemment, où on passe, on a passé une heure très très sympathique. Un hein, mercredi. Et le samedi à 10h, pareil, sur Twitch, on fera un déballage des produits. Alors j'ai déjà déballé la plupart, hein, mais on fera un récapitulatif et certainement de tous les produits que j'ai reçus cette semaine. ça permettra d'éviter la séquence déballage émotion et voilà. Alors, j'ai pas mis de montre aujourd'hui. Je voulais mettre ma montre Seiko Djokovic, mais en signe de protestation passive, je dis que je la mettrai pas. Si tu regardes pas la queue, tu sors pas. Voilà. Bon, allez, comme toujours, à chaque démission, une spéciale dédicace. Ah, oula, il y a un petit peu de monde. Bonjour à Hour Zero, qui est également là pendant, pendant le live très très tôt le matin. Attends, je vais mettre ça en pop-up, je vais mettre le chat en pop-up, comme ça ça m'évitera de, de plisser les yeux concernant, parce que c'est écrit un peu petit là. Bon, spécial à nos tipeurs, j'appelle la seule émission qui fonctionne au café. Plus a de café, plus d'émissions. Ce moitié, on a validé deux émissions par semaine. Nos derniers tipeurs sont Fernando, Cisco, Cisco, Cisco et Cisco, bien évidemment. Spécial dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission sur Youtube ça permet de faire remonter un peu le référencement et encore une fois spécial dédicace à tous ceux qui euh, mettent un commentaire je suis en train de chercher mes mots je vais faire deux choses en même temps, je ne peux pas, je suis blonde je dois me résigner, c'est une chose à la fois Allez, comme toujours, euh, Donc, bah, merci à tout ça et merci à tous ceux qui sont en live, en replay, en décalé et tout sur Twitch. 222 ce matin sur Twitch. On prend un ou deux par jour hein, sur Twitch, hein, euh, tout doucement. Hein. Voilà, mais on va y arriver. Vous allez voir après tous les, les nouveaux concepts incroyables qui vont arriver. Vous allez voir, ça ne pourra que vous séduire ou au moins vous motiver à, à me rejoindre. Bon, euh, la news du jour est sortie cette semaine en Chine, au, du moins les deux Realme GT, donc le GT2. Bien et le GT2 Pro. Alors, le GT2 il est pas mal en fait, encore une fois. Hein. Un écran 6,62 pouces, pas mal. Gorilla Glass 5, ok. Caméra 50 plus 8 plus 2. Caméra selfie 16, pas mal, mais bon voilà. Snapdragon 888, c'est ce qui se fait de mieux. 888, 888 plus pour le moment, encore une fois, hein, euh, par rapport à en à fin 2021, ce qui se faisait de mieux. La batterie 5000 mAh, une charge 66 watts. Est pas mal, on est pas mal. On est un peu sur mon mi 11 Lite, un petit peu mieux au niveau du processeur, mais pas de ouf. Encore une fois, là où par contre ça sera beaucoup plus intéressant. Bon, après, il est pas très cher 376 euros. Ouais, hors taxe. Euh, ouais, je trouve pas ouf. Par contre, bon, le, le la version pro plus euh, Mega GT turbo, elle, elle est quand même vachement bien. 6,7 pouces avec un écran OLED QHD, donc un gros Q, donc de la grosse HD, bien évidemment. Euh, Gorilla Glass Victus, donc le dernier haut-parleur stéréo, un capteur arrière 50, un capteur ultra large de 50, encore une fois, ça c'est bien. Euh, un mode macro, bon, ce n'est pas très très grave. La caméra selfie 32 millions de pixels et un Tagamon 8 Gen 1 avec batterie 5000 et une charge de 65 watts. J'ai envie de vous dire. Parfait, <rire> parfait, on a tout ce qu'on bah, qu peut attendre et espérer de cette nouvelle année. Hein. C'est-à-dire, bah, voilà, nouveau processeur, nouvelle génération, de la caméra. Certainement, je pense que beaucoup vont s'orienter sur les 50 millions de pixels qui sont des dual pixels, machin, ouais, c'est trop bien. Voilà, plutôt que de vouloir mettre trop de pixels dans un capteur qui est minuscule, les fabricants en reviennent. Mais 5000 mAh, c'est bien, son 5 le téléphone, personnellement, pour moi, 6,7 pouces, tout est parfait. Tout est bien, euh, rien acheté voilà, donc tout est bien, bon le prix rien acheté non plus 543 euros, ah, encore une fois attention c'est hors taxe, alors vous ça risque d'être, on peut estimer qu'en France, alors il y a un espèce d'euro, dollar machin, 599 euros ça pourrait être pas mal, 599 euros pour la version 8 plus 128 qui suffirait largement, je pense que c'est pas mal, ça serait, ça serait vraiment un joli téléphone donc attendons de voir un petit peu les prix Europe mais encore une fois, le bah, Mi tape encore une fois très très fort avec sa gamme gt alors nous on avait dit la master Edition et tout qui était déjà un très très bon téléphone en rapport à son prix là il est clair que dans du flagship killer hein, parce qu'on a tout tout parfait hein, je veux dire dans le téléphone là à 550 balles hors taxes ou peut-être 599 euros ttc oui on peut on peut se dire que euh, que reste-t-il de nos amours, non, à la concurrence on a également un nouveau Realme qui va arriver un Realme 9 Plus un, un Realme 9 Pro Plus alors la gamme arrivera avec un 9i 9 Pro 9 Plus un 9, 9i 9 Pro 9 Plus pour l'instant on ne pas bien grand chose on a simplement des rendus hein, d'un concept et tout, donc bon est-ce qu'il va ressembler à ça, pas à ça et tout c'est vrai qu'après le GT Master truc là je ne sais pas, pas qu'est-ce qu'on pourrait acheter d'autre comme téléphone là surtout dans la gamme un peu Realme mais si tu veux rester un peu dans la gamme Realme, tu pourrais éventuellement attendre le nouveau OnePlus. Je rappelle OnePlus, ça va partir au groupe Oppo, Oppo, Realme, ouais, c'est un peu euh, la même euh, Akabi. Quelqu'un de le dire. Donc on, on parle, on commence déjà à tirer sur un OnePlus 10 Pro, et alors que c'est là que c'est assez intéressant, c'est que, bah oui, c'est des modes qui viennent du même groupe, et on verra qu'au niveau des caractéristiques, bah, on voit qu'il y a même groupe. Bon, un écran à molette de 6,7 pouces, ok, encore une fois, en QHD, avec un gros cul, s'il te plaît, merci monsieur. La batterie, 5000 mAh, ok, charge 50W, bon, contre 5 w contre l'autre. Le processeur, un 8 Gen 1 bien évidemment, puisque de toute façon, il voilà, n'y a, a pas mieux que ça pour le moment. 8, 12Go de RAM de stockage. Caméra arrière, alors on n'est pas sur 50, plus 50 ultra large, plus, euh, je ne sais plus combien, 16 ou 8, je crois. C'était combien le stade était, était bien, l'autre, la, la deuxième... C'était quoi 50 plus 50. Allez, 50 plus 50. Et après, au niveau du macro, on ne sait pas trop. Euh, là... On serait à 48, ouais, ouais, plus 50, plus 8, euh, ouais, puis une caméra 32, c'est tout pareil. <rire> enfin, c'est pas dire que c'est tout pareil, bien ça va être un petit peu différent. Il faut voir les marques, faut voir les composants, il y aura peut-être une petite variation. Mais le téléphone, il est quand même relativement semblable. Et comme je dis un peu, depuis un petit moment, le problème de OnePlus, c'est que OnePlus, il fait partie d'une équipe mais il joue que l'équipe joue contre lui. <rire> C'est-à-dire qu'il est tout seul et toute l'équipe joue contre lui, ça veut dire que OnePlus fait Oppo Realme et toutes les deux marques sont là pour les défoncer quoi. Donc bon, ça va être un peu compliqué et puis bon, bien évidemment, alors il y aura un traitement logiciel à ce Blade euh, voilà de, de l'espace, c'est le cas de le dire. De l'espace, j'en rappelle à ce Blade qui était une des premières caméras qui était faite pour aller sur la lune et tout enfin bon. Voilà, ils ont un traitement, une sensibilité au niveau du logiciel qui est pas mal, mais là au niveau du hardware, il y a rien quoi, c'est vraiment que du logiciel et un petit logo dessus euh, bah, le problème c'est que bah, il est certes très intéressant le problème de one plus c'est que il, il se touchait un petit peu chez one plus et que le tarif va être un petit peu salé et entre un one plus 10 pro et un realme gt2 pro ah, on a dont on a déjà les prix je sais pas mais moi personnellement s'il si y a 300 balles d'écart le, le jeu sera fait voilà, les jeux sont faits balle au centre Bon, on parlera... Du coup, je suis allé voir un petit peu sur le site de OnePlus, enfin, sur OnePlus AliExpress, pour voir un petit peu en import et tout, pour savoir s'il si se touchait encore un petit peu. Il se touche de la main gauche et il se caresse de la main droite. Donc, là, il y a le seul qui est pas trop cher, c'est le OnePlus 9R en 5G, qui ne fait plus que 450 dollars, avec un Snapdragon 870. L'ancien, le OnePlus 9 5G 471 et le OnePlus 9 Pro, donc qui serait à peu près l'équivalent de ce qu'on pourrait espérer euh, par rapport à notre Realme euh, notre notre base sera vraiment le Realme GT2 Pro euh, trop bien quoi. Donc là on aurait un Samsung du 888 euh, voilà pour le même prix pour 600 dollars et ben on a un téléphone QHD à seul blade et tout. Euh, voilà quoi là on a pour le même prix euh, on a un Realme avec un 8 gen 1 donc un gravé plus fin qui consomme moins et tout. Double une nouvelle caméra avec euh, 50 millions de pixels, double pixels, plus 50 mégas ultra large et tout. Je suis assez fan de la configuration hein, de ce nouveau Realme euh, GT2 Pro, euh, trop bien. Voilà. Bon. On parle également du, du, du Xiaomi. Alors, on a eu les Xiaomi 12, hein, on a eu un R, un 12 et un 12 Pro, mais on n'a pas eu 12 Ultra. Et c'est que généralement la marque nous propose un tout. Et là, apparemment, bah, il, les, les rumeurs vont dans le sens où il pourrait ne pas y avoir de version ultra. En fait, il pourrait y avoir dans les bacs une version ultra, parce qu'évidemment la marque a certainement essayé de produire quatre bah, modèles hein, une version light, normale, une version pro et une version ultra chère, <rire> ultra spéquée. Voilà. Mais il pourrait ne pas la sortir en l'état. Alors, on ne sait pas pourquoi. Apparemment, ce serait surtout au côté des chiffres et voilà pour pas parasiter un truc. Il pourrait directement le sortir en fait sous la gamme Mimix. Voilà. Et il pourrait nous sortir un Mimic 5. Un Mimic 5 qui se verrait être une version ultra de, de, de notre suscité comme ça et tout. Alors bon bah écoutez pourquoi pas, euh, faut voir, faut voir après ce qu'ils vont nous proposer. Mais euh, voilà ils le mettent là en particulier numéro 12 L3 12 1, 1, 1, et Mi 5. Voilà, euh, donc ils pourraient directement nous le sortir, commercialiser. La source a conclu que le Mimix 5 sera des appareils phares que Xiaomi sortira exclusivement pour le marché chinois en mars. Donc ils pourraient nous sortir en fait une version ultra. Ils appelleraient Mimic 5, qui serait une version ultra-specquée, uniquement pour la Chine, et qui pourrait arriver après le jour de l'an chinois, évidemment au mois de février. Donc, qui pourrait peut-être arriver soit pour le mois de février, euh, par exemple pour le jour de l'an chinois, après le jour de l'an chinois, ou juste après l'annoncer et commencer la commercialisation au mois de mars. Mais uniquement chinois pour la Chine, avec un tarif qui sera certainement insolent, parce que les 12 euh, 12 ne sont pas donnés déjà. Hein. On commence à déjà les 1000 dollars. Donc là, on pourrait avoir un téléphone qui est insolent, mais bon, en Chine, ça passera, je veux dire. Oui, c'est cher. On arrive à un niveau maintenant, euh, Xiaomi, euh, Apple, Samsung et tout. Ah, il y a quand même un niveau technologique quand même relativement élevé, même si reste pour Apple un marché de l'occasion qui est quand même assez dominant. Et aujourd'hui, les produits Apple valent cher parce qu'il y a quand même un marché de l'occasion qui est puissant. Je veux dire, un MacBook Pro qui a deux ans, tu le revends bien. Un Samsung, un ordinateur Samsung qui a deux ans, voilà quoi. Même un téléphone Samsung, un téléphone Samsung qui a deux ans, c'est invendable. Un iPhone 4 ou 5, ça se vend encore. <rire> Elle le truc. Et oui, je mets les plus cher, mais bon, après, moi, d'accord, moi, je n'aime pas du tout les iPhones. On est bien d'accord. Mais voilà, je veux dire, tu as un iPhone 6, un iPhone 7, un vieux truc, tu vois, tu arriveras à le revendre. Voilà. Un Samsung euh, Note, euh, je ne sais plus combien, a partir du moment où le, le machin, il a deux ans, c'est invendable. Personne en veut et tout. Même, je vois même sur les suites de Black Market, Reform Reforbichet et tout. C'est pas, c'est pas la fête. Il hein. faut vraiment que ça soit à, à prix fracassé. Bon, on continue dans les news, évidemment, bon, les promos du jour, qu'est-ce qu'on a chez Aliexpress au niveau des promos du jour Donc je les mettrai sur Skyphone, alors, sur Skyphone, on va essayer de cibler une promo du jour, donc aujourd'hui, ça sera, bien évidemment, le sèche-cheveux Xiaomi, parce que c'est putain clic Parce qu'il y a Xiaomi dedans, voilà, hein, ah, il y a quelques années, hein, mais Xiaomi, euh... maintenant, alors, tout le monde dit, oh, Xiaomi, c'est le milieu. des... <rire> ouais. merci papa voilà, donc ça sera ça, et puis sur JT Geek, on mettra euh, la bannière avec deux, trois produits. C'est quoi les chaussures Chaussures d'hiver, bon ça ça pue un peu. Le Kit Malib BFM. ça c'est pas mal, c'est intéressant, ça passer pour le, la radio de la voiture, le, le polo et tout, il bon, n'y a rien d'exceptionnel, mais on s'en contentera. Bon, sur Tipeee, vous êtes 34 tipeurs, donc c'est marqué en haut, et on est à 113 euros ce mois-ci. Je ben, rappelle, il faut 200 euros pour valider une émission, et 300 pour valider deux émissions, et je crois 500 pour valider trois émissions. J'aimerais bien tenter, hein, puisque de toute façon, là, on m'a... sent la merde là, dans, le... dans le monde entier, là. Je sens bien qu'on euh, risque de tenter une trois émissions par semaine, hein, euh... <rire> À défaut de... Avec un des formats beaucoup plus courts. Je suis en train de réfléchir. Alors c'est pas ça. Euh, legeek.tv. Allez, legeek.tv, euh, ma vie, mon œuvre et Ma YouTubeographie, j'essaie de poster un petit peu de, de la vidéo que je trouve de l'autre. Je suis très automoto. Il y a un espèce d'automoto express tous les jours, c'est pas mal. Ça dure cinq minutes, ce qui me donne vraiment l'idée. Je me dis, ah, mais faut aussi faut je faire un JT Geek Express. <rire> ça, c'est bien leur truc là. Ça marche bien, c'est rapide, que ce soit dynamique. Alors, il y a un peu de montage pour euh, un peu trop de montage hein, à mon goût, mais je... je réfléchis. Voilà. Bon, on parlera de mon blog lesmagouilles.com. Bon, ouais, je peux pas vous le mettre sur Facebook, sur Instagram, puisque l'URL lesmagouilles.com a été banni peut-être à cause du nom, aucun humour, aucun humour, euh, les robots n'ont aucun humour, hein, si vous détruisez des trucs comme ça, bon on parlera également, alors vous savez moi je réside en Thaïlande actuellement, alors au départ c'était, que j'étais en Chine pendant 5 ans, Je après je suis venu en Thaïlande, l'idée c'était de naviguer entre la Thaïlande, la Chine, aller un peu en Chine, revenir en Thaïlande, toi de naviguer un peu, travailler en Chine, un peu de plaisir en Thaïlande, bon après il y a eu le Covid, donc là, voilà, hein, tout le monde, on est tous à la même enseigne et euh, j'avais prévu de partir en vacances parce que bon, on a bien travaillé au mois de novembre bien travaillé au mois de décembre je me suis dit début février c'est le jour de l'an chinois les chinois vont être un petit peu en vacances c'est l'occasion de partir je suis en thaïlande j'ai une moto je vais partir en thaïlande me balader aller voir les temples et tout oh, trop bien et tout pendant une semaine ça va vachement me détendre bon voilà le problème c'est que la thaïlande est en train d'attaquer sa petite cinquième vague cinquième vague de tsunami comme un peu chez vous donc si nous euh, à Pattaya, bien évidemment, on était déjà en orange, ça veut dire que bon. A commencé à être tendu, fait test spcr pour les manger dans les restaurants euh, avec alcool et tout. Enfin, bon, voilà, <rire> plus le vaccin, plus euh, voilà euh, mon QR code euh, tatoué sur le cul et tout. Enfin, voilà, et euh, bah là, euh, c'est en train de passer en rouge complet. Et à partir du moment où on passe en zone rouge, c'est l'interdiction de naviguer d'un département à l'autre, en gros, Voilà, d'une région à l'autre. Donc, euh, et non pas d'un canton, d'une région à l'autre. Donc, euh, j'ai bien l'impression que je suis carotte, <rire> je suis carotte pour mes vacances. Voilà, puisque là, il euh, ils vont justement, ils ont déjà fermé les écoles et tout. Ouais, ça, ça, C'est une question de jour. C'est une question de jour. Donc ça tiendra pas jusqu'au 1er février. Il y a peu de chances que d'ici février, ils réouvrent tout. Mais bon, voilà, je sens que je vais pouvoir en moto faire le tour du village. Ce qui est pas mal. Hein C'est un grand village déjà. <rire> C'est pas génial, voilà. donc bon. Ben, les vacances, à mon avis, vont se faire à pataya hein, ou euh, Pattaya, chambury Je pourrais aller à la montagne derrière et tout, mais ça va pas être génial quoi. Donc euh, voilà. Donc, si vous, vous avez envie de regarder un petit peu ça, mon blog s'appelle lesmagouilles.com. Je sais de vous poster tous les jours des trucs, euh, tous les jours, tous les deux jours, des trucs un peu rigolos, euh, diverses et variés. Vous voyez il y avait la monte Et quand j'ai changé les plaquettes du, du XADV, il y avait des petits bonhommes rigolos là. Une montre euh, Smith et Wesson mmh, quand même, oui, ça existe. Euh, je suis désolé. Hein. Voilà euh, le scooter Honda, voilà tout ça. J'essaie de vous développer ça un peu plus, un peu plus. Bon, les vidéos et les articles JTG de la semaine, mais évidemment, Donc, le live de mercredi, mon chat a un cancer. Alors, ça a fait trois semaines, j'ai récupéré un chat qui était en train de crever là-devant. Enfin, devant, mais vraiment devant chez moi, il est rentré et tout. Il est en train de crever, donc je l'ai réparé, euh, soigné et tout. Donc là, on en est à trois semaines de traitement. Alors, le problème, c'est qu'il avait plein de trucs en même temps, donc ils l'ont soigné. Et là, le verdict est tombé. Il a une péritonite et une leucémie. <rire> Autant dire, bah, il est costaud le chat. Il hein, tient bon, on l'a bien. On a fait sur un peu, on a vaincu l'inflammation, on a vidé le, la péritonite parce qu'il était plein de liquide dans les poumons et tout. Enfin, mais bon là, voilà, c'est une question de. Pour lui, c'est une question de, de, de jours, plus de jours que de semaines. Donc c'était l'histoire. Je vous racontais tout ça depuis le début et tout. Euh, voilà, pauvre chat. Mais bon après voilà, il finira ses jours là tranquille. il se met, euh, il se met là, il se met sur le tapis tranquille. Euh, voilà. J'ai fait le robot hier. Il est il regarde les robots aspirateurs d'un oeil euh, d'un oeil à gare. Hein. Regarde ça, euh, <rire> ça n'emballe pas trop, mais bon, pour se nettoyer un peu tout ça, merde sa litière et tout ça voilà. donc, c'est ça. Et puis les cadeaux pendant les lives, puisque bien évidemment, je rappelle tout alors normalement, c'était tous les dimanches parce que je pensais qu'on allait faire beaucoup plus d'abonnés que ça, mais en fait, pas du tout. Donc, ça sera tous les tous les 100 followers ou un dimanche sur deux. Je vous fais gagner tous les dimanches à cette un dimanche sur deux. Minimum, minimum un dimanche sur deux à 16h sur Twitch. On fait un live et je fais gagner des cadeaux. Dimanche dernier, il y avait trois chèques cadeaux Amazon à gagner. Là, vous avez votre chèque cadeau, vous pouvez les dépenser comme vous voulez sur Amazon. Pour dimanche, donc là, ce dimanche-là, je pense pas qu'on est à 222, je pense pas qu'on passe les 300, sauf si miracle. Sinon, ça sera dimanche prochain. Là, il y aura une, euh, un chèque cadeau, une caméra IP et le troisième, je suis cadeau, je suis en attente. Voilà, donc ça permettra de passer un petit moment ensemble et nous faire gagner des cadeaux. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Twitch, c'est le moment où jamais, puisque nous ne nous regardons que le nombre de personnes qui sont inscrites sur Twitch et qui me follow. C'est gratuit, tu inscrit sur Twitch, tu follow, c'est gratuit. Et comme ça, bah, si le nombre monte, et bah, si on est à 300 avant dimanche, et bah, je vous fais un live dimanche. Sinon, ça sera dimanche prochain. Et il y aura encore des cadeaux à gagner. C'était très sympa. Hein le live de mercredi était très bien. Je euh, passais un bon moment, encore une fois, à lire vos commentaires, à réagir avec vous. Et le live de dimanche, était vraiment très sympathique. On a découvert le jeu. Vous avez vu, c'est automatique et tout. On a bien, on a bien rigolé. Hein voilà, bon. euh, le test d'aujourd'hui, ce sera bien la test de la Oclean Flow. Une brosse à dents électrique euh, très bien. Pas cher en plus, en intérêt. Alors, le problème, c'est que sur le site Oclean parce que vous voulez faire absolument un, ils sont à 35 euros. Alors vous verrez sur jt geek et sur euh, leguit.tv, je l'ai trouvé sur Amazon, elle est quand même bien moins chère. Je leur ai demandé s'ils pouvaient tenir le prix, m'ont dit que non parce que ni ni ni mais nain, nain, nain, Amazon ils sont moins chers que vous, c'est nul. Voilà. Donc euh, elle est très très bien, elle fonctionne très très bien. Et c'est devenu ma nouvelle brosse à J'avais toujours l'ancienne là. Il y en a qui se rappellent, j'avais toujours celle-là là, avec euh, avec l'écran LCD, mais un hein, l'écran LCD je m'en servais jamais parce qu'en fait, je m'en foutais, truc, et euh, elle est euh, elle est mourue, le chargeur, je sais pas, il ne cherche plus, voilà, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, un petit problème, euh, ça a dû s'oxyder tout dedans, comme il y a un truc euh, contact et tout, enfin bon, elle n'est pas par induction, ça, là. il y a vraiment un contact, donc du coup, j'utilise la blanche, vraiment bien, hein vraiment sympa et tout, je vous mettrai la vidéo, ah, je vais la mettre en ligne, <rire> je la mettrai tout à l'heure, J'attends. <rire> j'ai oublié, voilà. bonjour à Joxyhan, oh là, elle est compliquée, hein J'ox, bon, on va t'appeler J'ox. Voilà. Bonjour J'ox. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Voilà. Donc j'utilise cette brosse à dents, elle est vraiment pas mal. Elle fait 30 balles et je crois qu'elle est en promo sur Amazon à 22 ou 23 euros. Je crois un truc comme ça, il y a un il y a 29 Moins 29-5 et tout. Enfin, un bon tarif pour une bonne brosse à dents qui fait bien le taf. Encore une fois, je leur ai dit que stratégiquement c'était nul de me donner un prix plus cher qu'Amazon, en plus savoir que c'est leur site et tout, qu'il n'y a pas de cadeau, rien, rien c'est nul. on verra, après ça c'est eux qui payent, c'est leur argent, je pense qu'ils ont merdé tout le long, et c'est pas les premières. Elle devait m'en envoyer deux, elle en a envoyé qu'une. Après, celles qui sont en promo, moi j'ai celle qui n'est qui pas en promo parce qu'ils en ont sur leur site, qui sont à des offres flash, mais ils ne m'ont pas envoyé les bonnes. Enfin bon. Ne nous débattons pas avec ces cerises. Elle a payé, elle est contente, et je suis contente aussi. Bon, les vidéos du jour, les vidéos de la semaine, ou plutôt de la semaine prochaine, alors aujourd'hui, vous avez la mise, le client, c'est pas mal. On devait avoir le robot aspirateur Midea S8+, Plus planifié pour le 10 lancement. Alors, c'était novembre, après c'était décembre, je depuis le mois de novembre le truc. Après c'était novembre, après c'était décembre, après c'est reporté 10 janvier, là c'est sûr Bon là, c'était sûr, jusqu'à hier qu'elle m'écrive en me disant, c'est reporté jusqu'au 21, mais alors attention, le 21... C'est sûr, bien évidemment <rire> voilà. Donc là, c'est dernier CARA, le 21, un robot aspirateur avec station de vidange et avec une, avec des mopemps vibrantes. Non, je suis plutôt pas mal. Voilà, ça va bien nettoyer le truc du chat. Donc la vidéo, donc j'avais presque tout fini, il me restait plus que le faire le, la voix et le montage aujourd'hui pour la mettre lundi. C'est reporté au 21, tout va bien. On aura la batterie Veger, qui est une batterie. Euh, donc ça, ce sera seulement la vidéo de lundi, pour le coup que Midea est parti, eh, voilà, donc ça c'est une, euh, une espèce de, su... de chargeur mural qui intègre une batterie externe de, de 10 000 mAh, assez intéressant, en prise européenne, c'est-à-dire que tu mets sur le mur, tu recharges tes machins et tout, normal, tu as trois prises, et quand tu l'enlèves dedans, il y a une batterie externe, ça veut dire que ça te fait une petite batterie externe de 10 000 mAh, très intéressant euh, j'ai également, j'ai également reçu hier le. Il est où Il est là bah J'ai également reçu hier le Ulephone Armor Ignis, qui est un peu ma hantise de tous ces téléphones chinois. Ça veut dire que bah, c'est un téléphone chinois à 130 balles, quoi. 130$ 130 dollars en promo. Donc bah évidemment, Helio euh, A22, je crois. Dedans écran euh, voilà euh, bon il est pas trop trop mal voilà pour 130 balles encore une fois 130 euros oh, 130 dollars euh, ouais, voilà tout juste hein, après au delà euh, ça vaut pas vraiment le coup donc euh, là pareil donc là ça on leur a demandé de me donner un petit billet parce que là euh, je, les téléphones valent vraiment rien du tout donc euh, la vidéo risquera de tomber peut-être fin de semaine prochaine on va avancer tout doucement sur les montres chinoises avec la dernière qu'on a reçue notamment dans le dans le déballage de mercredi une qui ressemble à un Nautilus, là, qui n'est pas mal aussi. Il y a simplement la Nautilus, la Sigule et euh, une Pagani. Voilà, ça sera, on aura trois vidéos dedans, trois montres dans, dans la vidéo et tout. Pas mal, voilà, pour encore une fois, ça permet de découvrir bah, de nouvelles marques, notamment Sigul, si vous ne connaissez pas encore. Cette nouvelle marque, on a vu avec la, la Nautilus qui apparaît encore une fois. Et puis pas gagné on avait vu une montre plutôt simple tout jolie Et enfin, pour revenir avec Doogie, je vais vous raconter une petite histoire avec Doogie. En alors Doogie m'a écrit, alors je crois que c'est la troisième que j'ai, ah, pareil, je crois que j'en ai une au mois de novembre, une au mois de décembre, et là j'en ai encore une nouvelle au mois de janvier. Alors elle m'a écrit, il devait m'envoyer le Doogie V20, un téléphone avec double écran. Euh un écran avant et un petit écran arrière et tout, et elle m'écrit aujourd'hui, alors ils ont toujours pas envoyé bien moment, et elle m'écrit, alors elle m'envoie un contrat, elle dit voilà, si vous voulez recevoir le téléphone, euh, alors ça va voir que c'est un téléphone qui est gratuit, encore une fois, parce que le téléphone vaut plus de 300 balles, donc je dis bon, ça, vaut, ça peut valoir le coup de, de faire gratuit, donc c'est gratuit, mais il y a quand même un contrat de 3 pages. <rire> C'était un contrat de trois pages, comme quoi, bah, il faut pas les insulter, il faut pas dire de trop trop de mal non plus, quoi, toi. faut pas les défoncer et qu'il faut faire la review dans les temps, en temps et en heure, quoi. Et alors je lui ai écrit en disant hier, je dit non, mais attends, déjà c'est gratuit. Et ensuite, on signe pas de contrat parce que vos contrats sont plein de trucs un peu chelous qui peuvent se retourner euh, contre nous. on oh, n'a pas fait ci, pas fait ça et tout. Et en plus, j'ai envie de dire, en plus c'est une vidéo gratuite, faut pas déconner quoi. Et puis euh, que Dougie, on a quand même une histoire. Ou euh, entre quand elle demande à ses chefs, elle dit GLG et Dougie, on a quand même une histoire euh, un peu plus personnel que tous les youtubeurs vous pourrez trouver sur internet un parce que quand ils sont lancés en HNN, bah c'est moi qui les ont contactés ils ont été on les premiers à faire les vidéos de doogie et deux j'ai travaillé pour eux pendant un mois certes j'ai travaillé pendant pendant un mois on a fait du marketing on a fait le doogie show on des vidéos en espagnol et tout enfin voilà on bossait je bossais là-bas dedans quoi. à mi-temps mais je bossais là-bas dedans donc bon on a quand même une histoire avec Doogie qui est voilà quand elle demande à son équipe elle parle de moi charmant, il y a toujours il en reste toujours un ou deux qui me connaissent euh, voilà quand même le chef, même s'il même plus, mais bon, ah, il n'a pas voulu me payer ce qu'il devait me payer, je me casse, moi, yo, yo. Donc là, elle m'a écrit ce matin, et elle me dit, en fait, le problème, c'est... Alors, un, je pense qu'ils ont eu le problème où les meufs envoyaient à qui on voulait des téléphones, et <rire> c'est arrivé, pendant un moment, ils envoyaient à des youtubeurs qui étaient euh, qui étaient vénères, quoi, qui étaient vénères, qui étaient des spécialistes, de spécialistes, de spécialistes, qui les ont défoncés, quoi. Alors, après, encore une fois, il faut quand acheter un téléphone dougie, euh, chinois du marché de Shanzai en import, il faut savoir un peu ce que tu achètes, hein, à, surtout à avant au prix où ils les vendaient, quoi. Donc, les youtubeurs les, les, les recevaient, les défonçaient <rire> complet de A à Z, ils les défonçaient et bah, la vidéo n'était pas productive du tout. Et là, elle m'écrit en fait, apparemment. Alors, elle me dit, ouais, euh, on les envoyait des téléphones et les youtubeurs faisaient pas les vidéos, <rire> recevaient les téléphones et ils paraissaient et garder les téléphones et ne répondait pas aux emails Voilà, plus rien, il n'y a le téléphone, pas de problème, ils envoient le téléphone, et après, euh, plus d'abonnés. Voilà. Donc je peux pas vous citer de nom, bien évidemment. <rire> bah ouais, on n'est pas, pas là pour ça, ils se reconnaîtront. <rire> Mais euh, voilà, de... ils ont suivi le téléphone et pas de vidéo du tout, et elle me dit après, ils répondent plus, plus rien, abandonné. Donc elle dit pour eux, c'est quand même un manque à gagner, ou déjà ils te donnent un téléphone, ils ont l'impression de te... te donner une maison avec une voiture, quoi, toi <rire> dans son budget et, euh, et en plus ben bah voilà ils envoient les téléphones et les mecs les font pas Alors moi j'ai dit non, non c'est comme avant hein. on a fait assez de vidéos dougi depuis euh, 2012 je crois on a fait dix ans, fait ans on fait ans qu'on fait des téléphones dougi quoi qu'on en vendait que je travaille pour eux et tout donc euh, je dis voilà de nous c'est comme ça vous envoyez le téléphone en fait et là ils me disent non mais nous c'est bon nous ça va euh, c'est pas bien dit ils ont eu apparemment pas mal de problèmes en soit comme je dis ceux qui prenaient le téléphone ils prenaient le téléphone pour le faire déponcer <rire> ça fait cool. Et soit ceux qui prennent le téléphone, puis tu dis, ouais, cadeau, hein <rire> eh, Je suis quand même... Euh, voilà, je suis euh, euh, je peux garder le téléphone. Voilà, <rire> le téléphone n'est pas si bien que ça, euh, j'en ferai pas la review Voilà. Un deal, c'est un deal. Enfin, donc là on parlera également du, bah, du Veger que je vais vous proposer euh, prochainement et tout, pas mal, il n'y a pas encore de prix, hein, il n'est pas encore disponible, c'est vraiment un proto et tout, j'ai deux autres projets Indiegogo là qui devraient peut-être arriver puisque autant il y a des projets Indiegogo où les mecs ont le budget à fond et quand tu leur donnes le prix c'est oui, ils t'envoient le produit, l'argent, tout bien, et puis il y en a d'autres où euh, le truc il vaut pas bien grand chose et ils n'ont pas d'argent, <rire> voilà, mais je veux bien le prototype donc après on fera, on fera des déballages elle est pas mal cette petites batterie et tout. On en parlera justement lundi. On va tester, on va ramener un peu les tensions, les trucs. Euh, voilà. Bon, si vous me suivez pas encore, mon pseudo sur Instagram, c'est Greg Le Guy. Je j'essaie de vous mettre un petit peu des photos tous les jours, des photos du chat, des photos de vignettes. Alors je voulais faire pas mal de photos et tout, mais comme là, en fait, en ce moment, depuis lundi, il faut, si tu vas aller manger dehors, il faut faire. Alors, apparemment, c'est que les restos qui vendent de l'alcool, faire un test PCR et tout. J'ai acheté les tests PCR, mais il faut que je me fasse ça dans le nez. Et tout, Je suis pas trop chaud à... à me curer le nez là avec son truc là et mettre et touiller et mixer et tout là. Balayer à sticker, casa toujours pimpant. Hein voilà. Donc, on verra ça, mais je reprendrai les photos journalières tous les jours. Vous pouvez... D'accord, ah, il y a un mort. Euh, je vous rappelle, vous pouvez également écouter cette émission en podcast. Vous pouvez l'écouter soit via Soundcloud, le lien dans la description, soit vous pouvez directement la mettre dans votre lecteur de flux comme podcast à disque. À, à disque. Oui, bah, à disque euh, vinyle, CD, ce que tu veux. Un podcast podcast addict. Mmh. Voilà l'éthique <rire> <tics> qui reprête <rire> Arrêtez dans la drogue. Euh, vous pouvez l'écouter également sur Spotify, sur Apple Podcasts, Amazon Podcast Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, on parlera des films et télé de la semaine. Ça fait déjà 28 minutes ah, quand même. Bon, on parlera également de Boba Fett, saison 1 épisode 2, qu'est-ce que c'est bien Boba Fett <rire> Alors bon, c'est très très très très très Star Wars, bien évidemment, mais trop, c'est-à-dire qu'il y a trop de décors, il y a trop de personnages et tout, tu vois que les mecs ils ont tout mis là-dedans, mais les séries sont mieux que les films, c'est incroyable euh, C'est vraiment sympa. En plus, il y a euh, l'histoire, donc le, le, le livre un peu, quand, euh, comment il est arrivé jusque-là. Donc, tu as deux histoires l'histoire du moment et l'histoire d'avant, comment il est arrivé là. L'épisode 2 était très, très poignant avec le. Euh, euh, là où il part par qui il a été recueilli, comment il a tenu leur connaissance, ça fait un peu, de tu sais le dernier samouraï. il a, a, a recueilli leur connaissance, il apprend à se battre, et il gagne leur, euh, voilà, il gagne leur, euh, leur reconnaissance et tout là. Oh, Qu'est-ce qu'il était bien cet épisode en, en 50 minutes, il y avait euh, l'ascenseur émotionnel, était très très bon et c'est vraiment une série qui se regarde vraiment bien, quoi. Il y a de l'action, il y a du Star Wars, peut-être un peu trop, mais voilà, c'est toujours un peu, encore une fois c'est l'intérêt on aime ou on n'aime pas Star Wars mais voilà c'est très euh, 80 mais en même temps en version 2000 c'est super bien fait il y a des petits combats et tout non c'est pas mal franchement euh, je suis assez euh, surprise j'ai regardé également SOS fantôme l'héritage bon on va pas se mentir le film il sert à rien <rire> le film il sert à rien il y a pas d'histoire. Bah, enfin, si, il y a une vieille histoire qu'ils ont ressortie, euh, voilà, pour dire le truc. Il y a aucun, euh, début ni fin. C'est-à-dire qu'il y a aucun développement des personnages. Les personnages évoluent pas, à part, bah, voilà, on découvre. C'est qu'encore une fois, très teenager, un peu comme les Goonies. Non, pas comme les gonis. Mais voilà, toutes ces générations de, ah, on est les enfants de machin et on va sauver la planète et tout. Bon. Ça, moi, ça m'a un peu gonflé dès le début. Et en fait, ça se regarde. C'est pas officiel, mais ça se regarde pour le petit côté nostalgique où c'est vraiment basé par rapport à l'avant et tout comme ça. Voilà, C'est vraiment 20 ans, 20 ans, mais 40 ans après presque. 20 ans, 20 ans après, c'est vraiment 20 ans après les derniers Ghostbusters et tout. Donc, ils retrouvent les mêmes... C'est vraiment une continuité. C'est vraiment 20 ans après, quoi. C'est les archéologues, quoi. Ils ont vraiment retrouvé le truc et tout. Bah, l'histoire avec les gamins, ça va. Ils sont pas trop insupportables. Euh, parce qu'il y avait encore l'autre de... Stranger Thing, là, et tout. Voilà. Je me suis... Oh, ah, ça va être encore... En fait, ça va, tu vois. Ça, ça passe pas trop mal. La meuf en meuf trop intelligente. Enfin bon, hein, j'ai 12 ans. <rire> c'est pas un clic là, c'est C'est c'est le cerveau d'Einstein. Voilà, bon, c'est pas mal le petit euh, le petit podcast aussi. C'était c'était sympa, ça se regardait. Après ça avait ni queue ni tête hein, dites-vous ça C'est vraiment le truc de spectacle d'abruti complet. Ils nous ressortent une vieille histoire des années machin, il y a 20 ans. Voilà, un remix. Putain, euh, oh, mais je me rappelle de ça. Je suis la clé, je suis la porte. C'était vraiment euh, ils nous ressortent ça et tout machin et tout. Après il y a un petit caméo à la fin euh avec le, avec les guests et tout, c'est vraiment, c'est vraiment pour dire, regardez-le, mais ça a nique ni tête. Elle débute la fin. Alors après, à la fin, il y a, dans le générique qui parle de Sigone Weaver, j'ai je, je pas vu. En fait, et ils nous mettent un petit, euh, un petit, euh, petit à la fin de la fin là, tu vois, de 5 minutes de truc pour voir un peu, mais on comprend pas, pas le truc des trucs des cartes. J'ai pas compris du tout. Et après, après, il y a encore un autre truc où le mec il explique qu'il a gagné de l'argent et qu'il veut faire et tout mais c'est un idiot ni, ni tête on sait pas tu sais pas où ça va ça peut ça va aller il y a des bon, alors, on parle même pas de facilité scénaristique mais voilà c'est le film qui a aucun intérêt mais qui se regarde voilà parce qu'il y a le côté soit ce fantôme où ils n'ont pas charcuté le truc comme avec les trois euh, vilaines là qui faisaient euh, ghostbusters en plus il y avait euh, il y avait tort et tout dedans enfin c'est théorie et hier avant de parce que j'ai ça dans la journée j'ai dans plusieurs fois je crois j'ai commencé Space Force, alors sur Netflix, c'est un truc que je ne voulais surtout pas regarder, mais apparemment, c'est une des séries télé qui a coûté le plus cher à Netflix, parce qu'ils étaient complètement hors budget, c'est-à-dire que la saison 1 a failli être arrêtée parce que ça leur coûtait beaucoup trop cher. Alors je me suis dit, ça a quand même suscité mon intérêt, et qu'apparemment, il va peut-être y avoir une saison 2, qui, ils ont revu le truc et tout. Et je pense que grâce aux nouveaux effets numériques, il y a moyen. Il y a peut-être be peut moins besoin d'hélicoptères, de, de fausses fusées, de machin comme ça, parce que ça a dû leur coûter. C'est vrai que ça a dû leur coûter une blinde. Le premier épisode, tu te dis, ah, quand même, euh, visuellement, ça fait pas fond vert, quoi. Toi, euh, ça fait pas mal. Donc, euh, j'ai regardé ça. C'est une comédie. Hein, C'est une comédie un peu euh, entre loufoque et machin. C'est pas mal. C'est euh, bien. Il y a John Malkovich dedans. Il y en a qui se demandent. <rire> c'est pas ce qu'il fait là. A... C'est pour ça que la série du coûtait cher. Bon, lui, j'aime pas trop, mais apparemment, euh, il est bankable. Il y a John Malkovich et tout. Il y a un bon petit casting. J'ai commencé à faire hier. Et j'ai regardé le premier épisode. Oui, sans plus. Sans plus, voilà. sans plus euh, comme ça. Alors, regardez. Ah, là, à mon avis, c'est... Euh... Allô Hello, Hop. Hello, Pat. Yeah, shipping uh, yeah. Five minutes? Uh okay. Uh Shokshai Village. Yeah. village. Ok, il arrive. <rire> il arrive, Coco. Il arrive. Bon, voilà. Non, bah, je vais recevoir un truc. Voilà, la, sonnerie des, des, la sonnerie des années. Oui, bah écoute, on est vintage. Je ai pas. Bon, bah il va arriver pour me livrer un truc. Donc, euh, bah, on va y aller. Hein, bah, C'est fini en plus l'émission. C'est trop bien. Bon, merci à 42 GIF qui étaient là. Merci à Joe Chi Anne. Et merci à. Bah surtout. Bah, vous êtes déjà pas mal. Vous êtes déjà 5 en ligne. Voilà. Donc voilà un peu les séries de, de ma journée, de ma semaine. Rien d'exceptionnel, mais des trucs plutôt sympathiques. Hein, Patrick, voilà. Bon, ben, bah, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Ce sera tout pour ce JT du Geek du vendredi. Nous, on se retrouve... Euh, on se retrouve demain on se retrouve demain samedi à 10 h du matin heure france pour bah, la petite review de tout ce que j'ai reçu j'ai reçu mon euh, c'est pas un nas orico mais c'est un truc de disque dur externe orico j'ai reçu euh, la batterie on parlera de la montre j'ai reçu du nouveau casque euh, studio euh, pas mal et là j'attends un truc bah, je vous dirai ce que c'est euh, tout à l'heure ou peut-être en photo sur instagram voilà je vous remercie de de me voir ça m'a fait plaisir je souhaite à tous une bonne journée une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, mettez un petit pouce en l'air, mettez un petit commentaire, moi forcément je vous kiffe, et rendez-vous demain, 10h du matin, sur Twitch, bien évidemment, si tu n'y es pas, c'est le moment d'y aller. Allez, bonne journée à tous, à demain